Aujourd'hui, je suis avec Marion qui est en stage SIAP et on fait des boutures. Donc, on vous montre ça toutes euh, les préparations de toutes les bottes de boutures parce que vous avez été nombreux à nous en commander. Vas-y, comment tu dis Salut, salut les pépiniéristes Bah, t'es pas Sébastien donc. Euh... <rire> <Non>. <rire> Salut les pépiniéristes, salut les planteuses et les planteurs d'arbres C'est Sébastien et Marion à Petit Lipousse, à Plévin, centre-Bretagne C'est ça Voilà On est encore en train de faire des boutures, on en a marre C'est vrai <rire> Moi, moins que toi quand même <rire> C'est vrai euh, Bref, aujourd'hui je vous montre un petit peu euh, bah, ce qu'on fait en ce moment Pour finaliser un peu le, le, le, le taf du moment Et euh, voilà, on voudrait être en train de faire des récoltes de greffons Donc on a commencé un petit peu mais on en a encore plein à faire, donc on continuera la semaine prochaine. Alors Marion, elle est en stage du CIAP, C.I.A.P. Comité d'installation à l'agriculture paysanne. Donc c'est une année, donc ben, vous aurez l'occasion de la voir. Hein. Oui. Sauf si elle en a marre de venir. <rire> Ça va pour l'instant. Donc euh, ben, nous en ce moment, on fait encore et encore et toujours euh, voilà, on, on, on, on, des boutures, des boutures, des boutures et des boutures. Vous avez été nombreux à m'en commander, merci beaucoup, c'est cool. Merci aussi également pour tous vos messages de soutien. Euh, ça fait très plaisir, voilà, j'étais bien fatigué la semaine dernière. Ça, là, j'ai plein d'énergie à peu près, enfin, ça revient bien. Donc c'est cool. Et donc on fait des boutures, donc on vous montre ça. Il y a trop de soleil, en fait. Oui, c'est ça. Alors, qui dit que la Bretagne, il n'y a pas de soleil Non, mais euh, on, on passe d'une période de pluie interminable. Bim, soleil on va bronzer oui. donc ça c'est la petite récolte du jour du lausier noir de l'osier jaune cassay josta grosaïa macro versailles rouge et blanche voilà ça c'est ce qu'on a récolté donc pour faire des boutures pour aujourd'hui donc ça fait des paquets de voilà au moins une centaine de branches à chaque fois à retailler en boutures. tac Bon Marion, je suis en train de te filmer pour montrer un petit peu le, la seconde étape du process. Donc la première étape du process ça a été de récolter des belles branches. Alors celle-là, pas terrible. Voilà, Des belles branches. Voilà, tu peux poser avec la branche si tu veux. Voilà. Une belle branche avec un beau contre-jour de lumière. Donc bref, des belles branches de petits fruits notamment ou de saules qu'après on vient tailler ah, 25 cm en conservant plein de bourgeons et du coup on vient tailler au dessus de au dessus des bourgeons du haut là donc c'est un peu long parce que c'est bouture par bouture après bouture une par une hein, on fait pas par l'eau sauf pour les sols les saules les sols comment on dit bon une fois que tout est coupé on en prend pour faire des bottes de 10 du coup on en prend 11 j'en mets toujours une en bonus voilà. vous, vous, vous, vous allez recevoir vos bottes de bouture là certains donc euh, vous verrez qu'il y en a au moins 11 dans chaque botte tac alors cette année je fais avec de l'élastique l'année dernière je faisais avec de la ficelle c'était beaucoup plus long au moins l'élastique ça va quand même nettement plus vite voilà on bloque la petite étiquette dedans et voilà une belle botte prête à être emballée salut salut <rire> Salut salut Bah tiens justement, Stéphane de la clé des champs. Je prépare ta commande Stéphane. Je pense que les gens qui te commandent des boutures c'est forcément des gens qui regardent tes vidéos là. Là oui. Benoît, la commande de Benoît, Anita. Ah moi ça m'a pas coché ça va. Ah si, c'est sur le C'est le noix, arno, bigno, bigrou, il me manquait une Versailles blanche et un saule noir. Toi t'es sur Versailles quoi Rouge. Mais... Toujours terminer le rouge en premier. Oh. Ah ouais Non, ça c'est l'expression de vigneron C'est pas genre, euh... blanc sur rouge, rien de rouge, rouge sur blanc, tout fout le camp. Avant t'avais le chouchen, alors, maman Le cidre sur chouchen. Ça vaut la peine. Cidre sur chouchen ça rince la laine. Ça la laine. Chouchen sur cidre. Et voilà, quand j'ai fait toutes les bottes, tac, faire mesure, je les range ici en jauge. Voilà, tout ça, c'est des bottes de boutures ben, prêtes à partir chez vous si vous en voulez. Je vous montre en passant les miennes. Voilà. Donc c'est les mêmes, hein. sauf que moi je me fais des paquets de 33, un peu plus pratique pour moi. Voilà, et là vous voyez c'est toutes les mêmes, c'est toutes les miennes. Elles sont quasiment toutes prêtes à être mises en terre pour très bientôt, puisque là comme le beau temps commence à revenir un peu, on va pouvoir euh, aller travailler le sol. Bon bah une petite vidéo... Euh rapide hein, juste pour vous montrer la première partie des boutures parce que euh, bah, en fait je vais pas pouvoir les terminer aujourd'hui donc euh, elles vont être empaquetées euh, dimanche donc euh, au moment où je vais vous envoyer la vidéo en fait je, je serai en train de faire ça donc euh, donc on en reparle euh, la semaine prochaine je vous montre un petit peu plus en détail et puis alors dans les dans les urgences du moment en fait euh, bah, j'ai presque pas récolté de greffons pour l'instant donc là c'est ce qu'on est vraiment en train d'enquiller euh, pour la, la semaine prochaine donc à partir de mardi, lundi, mardi, euh, voilà, greffon, greffon, greffon, greffon, greffon pour essayer de rattraper tout le retard. Je ne voulais pas, je vous expliquerai dans la vidéo de la semaine prochaine, mais je ne voulais pas tailler mes greffons sous la pluie. Tout simplement, je ne voulais pas abîmer mes arbres par des tailles sous la pluie. Donc forcément, euh, ça implique que j'ai dû attendre. Donc là, maintenant qu'il va faire beau, j'espère, froid, et eh bien ça va être le moment pour récolter du greffon à bloc. Voilà, c'est pour ça que je suis devant un de mes martyrs, là, pour vous montrer ça. Enfin pour euh, présenter ça. Également, à partir de la semaine prochaine, on va pouvoir commencer à préparer le sol. Euh, le sol, euh, le sol quoi, la terre. Donc je vais, on va soulever les bâches, on va, on va, je vais finir mon, de poser du grillage euh, et on va commencer à travailler le sol pour euh, bah, pouvoir mettre justement toutes les boutures là, que vous avez vues qui sont en préparation, qui sont quasiment prêtes. Et qui vont pouvoir être plantés dans la foulée donc ce qui fait que bah, tous ceux qui vont avoir leur bouture là je vous encourage à les mettre en jauge pour attendre la vidéo de la semaine prochaine ou regarder celle de l'année dernière où je prépare mon sol Dommage. et puis euh, comme ça vous verrez comment je le fais donc moi je le fais à la pitchoun, la petite campagnole de, de la fabriculture hein, euh, je crois que j'en parle assez pour que vous sachiez que c'est un outil que j'adore donc euh, voilà kenavo bonne semaine à vous euh... Courage, moral, il fait beau euh, ici chez nous en Bretagne, donc j'espère que chez vous c'est pareil, que c'est que ça donne envie de bosser. En tout cas, moi ça me donne la patate. Alors, kenabo. Salut les gens, salut les.. Non. <rire> <rire>